La vitamine B12 correspond à une famille de composés qu'on appelle la cobalamine, ou plus précisément les cobalamines, parce qu'il y a plusieurs composés. C'est une molécule qui a la particularité de ne pas être synthétisée d'une façon générale chez les eucaryotes, c'est-à-dire aussi bien les animaux que les végétaux. Et qui est synthétisée, euh, qui est fabriquée par des bactéries euh, et en particulier euh, les bactéries qui composent la flore euh, qu'on va trouver dans l'intestin des animaux et euh, c'est une vitamine qui par contre est fixée dans les tissus animaux euh, après production euh, par la flore euh, digestive chez certains animaux. En particulier, ça fonctionne très bien chez les ruminants. Euh, donc les bactéries du rumen, des ruminants, fabriquent de la vitamine B12, et cette vitamine, à ce moment-là, est absorbée dans la partie distale, hein, euh, la partie euh, la plus lointaine du, du tube digestif, et elle se fixe en particulier dans le foie. Ce qui veut dire que, euh, finalement, on la trouve dans les produits animaux particuliers, euh, particulièrement chez, les, chez les, les produits issus des bovins, hein, des, des vaches. Alors Chez les autres espèces animales, c'est moins certain que l'absorption se fait, mais de toute façon, dans la chaîne alimentaire, euh, on va retrouver de la vitamine B12, par exemple chez les carnivores, puisqu'ils vont consommer euh, des ruminants, Hein, ils vont consommer d'autres animaux qui, eux, euh, ont fixé de la vitamine B12 et donc ces carnivores vont de même fixer la, la vitamine B12 dans leur, euh, dans leur foie et dans d'autres tissus. Donc En ce qui concerne les, prix, les, les produits végétaux euh, euh, en l'état, euh, il est impossible qu'il y ait euh, de présence de vitamine B12 en dehors de certains produits végétaux qui ont été euh, fermentés, mais avec certaines bactéries, parce que ce ne sont pas toutes les bactéries qui produisent de la vitamine B12. Donc, il y a pas, euh, une majorité d'aliments fermentés qui vont contenir de la vitamine B12. Par exemple, on peut, on sait qu'on en trouve par exemple dans certaines boissons fermentées, comme la bière, par exemple, où il y a de la vitamine B12. De toute façon, pour des individus, des consommateurs qui ne consomment pas du tout de produits animaux, hein, euh, euh, ce qu'on appelle les, les véganes, hein, qui sont strictement euh, une alimentation strictement végétale, il faut qu'ils aient une source euh, de vitamine B12. Alors il y a plusieurs solutions, euh, évidemment. L'une étant évidemment de faire, de consommer des, des compléments. Euh, euh, en vitamine B12. On peut imaginer en effet si les alimentations très végétariennes se développent à une échelle de, de la population euh, de réfléchir à des vecteurs comme on a fait pour d'autres euh, composés indispensables comme l'iode. Hein. On, on, on, on, on a supplémenté le sel en iode euh, euh, ou le dentifrice avec du fluor. Hein. Donc, euh, On peut très bien euh, envisager de, de trouver un vecteur qui peut être euh, de, une salière, euh, du sel qui, qui contiendra de la vitamine B12 ou quelque chose... Euh, euh, il faut trouver un vecteur qui soit couramment et régulièrement consommé sur lequel on, on ajouterait de la vitamine B12 pour assurer euh, la couverture. On observe en effet dans certaines populations qui consomment peu de produits animaux, des carences en vitamine B12. La vitamine B12, elle intervient de façon importante dans le fonctionnement, la structuration et le fonctionnement du cerveau, plus largement du système nerveux et aussi dans le sang. Et les premiers signes de carence en vitamine, la B12 se traduisent notamment au niveau du sang euh, par des anémies assez particulières, euh, avec des, des hématies, hein, des globules rouges euh, qui sont très gros, Enfin, c'est assez caractéristique à repérer. Et évidemment, avec des carences plus prolongées, on voit des troubles du système nerveux qui peuvent apparaître.